– Oui, Monsieur le Président, Pascal Verdeau, France 3. Je voulais revenir au CETA. Certes, la négociation a duré longtemps, pendant plusieurs années, mais on ne peut pas dire, et ça a été remarqué d'ailleurs par Emmanuel Macron, qui était hier à, à Bruxelles, que la transparence et la pédagogie politique aient toujours été au rendez-vous pour expliquer cet accord au, au grand public. Euh, si on fait très rapidement le point pour la France... Cet accord va fragiliser notre filière bovine et, et porcine. Selon Nicolas Hulot, il va multiplier les gaz à effet de serre, ce qui contrevient aux engagements que nous avons pris sur euh, l'accord climat à Paris. Et selon une université euh, britannique, il pourrait même détruire 200 000 emplois en Europe et 45 000 emplois en France. Question, euh, pourquoi favoriser un accord aussi néfaste Moi, je ne partage pas cette... Euh vision-là et cette position-là. Cet accord est d'abord négocié depuis longtemps, depuis plusieurs années, c'est-à-dire au moins depuis 2011, dans sa phase la plus concrète. Il a d'abord été négocié avec un gouvernement conservateur canadien qui avait ses propres principes et ses propres objectifs. Ça s'est fait en pleine transparence. Car s'il y a eu un accord où régulièrement il y a eu des évaluations et des comptes rendus de l'état des discussions, c'est bien celui avec le Canada. Puis ensuite, Justin Trudeau a été porté à la tête du Canada et a pu encore davantage améliorer l'accord, notamment sur les questions environnementales. Il a voulu aussi que les règles d'arbitrage puissent être précisées, de manière à ce que tout malentendu soit levé. Enfin, sur les questions agricoles, vous savez combien la France y est sensible et y est attentive. Et j'ai, à plusieurs reprises, fait modifier l'accord pour que nous puissions avoir des exportations qui puissent être favorisées. Car l'accord, il est dans les deux sens. Et donc sur le plan agricole, il y a eu des avancées suffisamment significatif pour que nous prenions à juste raison la décision d'approuver cet accord. Enfin, euh, sur les règles d'accès aux marchés publics, vous savez que le Canada est un pays fédéral, qu'il n'y avait pas les règles qui permettaient aux entreprises européennes, donc françaises, d'aller vers tous les marchés publics, nous avons obtenu cette avancée. Nous avons pu également préserver les normes sur les services publics, parce que, Canadiens sont également attachés à ces notions-là. Voilà pourquoi je pense que l'accord avec le Canada était très utile en contrepoint précisément du TTIP. Et c'est parce que nous avions pu avoir des avancées suffisamment significatives avec le Canada que nous pouvions refuser le TTIP. Et il ne s'agirait pas maintenant de laisser penser qu'il ne serait plus possible d'avoir le moindre accord commercial avec quelques pays que ce soit. Au contraire, ça doit être à partir d'une référence. Enfin, il avait été demandé qu'il y ait l'accord avec le Parlement européen, bien sûr, mais aussi des parlements nationaux, ce qu'on appelle les accords mixtes. Et c'est d'ailleurs ce qui, aujourd'hui, fait que c'est le Parlement Vallon qui a, pour une part, la réponse à la question que vous posez. Sur l'emploi, alors, alors vraiment, je ne commenterai pas ces chiffres qui me paraissent tout à fait... Irréaliste. Pourquoi voudriez-vous que nous prenions le risque de conclure un accord qui serait défavorable à l'emploi Au contraire, cet accord, s'il multiplie les échanges, et vous savez les liens qui unissent la France et le Canada, vous savez ce que nous avons aussi comme présence au Canada, et je ne parle pas simplement Québec, compte tenu des liens que nous avons avec le Canada, cet accord sera encore plus favorable aux entreprises françaises et donc à l'emploi en France oui, allez-y. Oui, euh, ceci dit, Paul Magnette, qui est un spécialiste de droit européen, ne se sent pas encore lui, à l'évidence, rassuré. Paul Magnette étant le le ministre président de la Wallonie. Voilà, dont tout le monde dépend mmh. <rire> à cette heure. Donc, euh, notamment par exemple sur les services publics. Euh, il peut penser qu'il y a un certain flou puisqu'il n'y a pas de définition des services publics en Europe. Donc, d'après vous, si Paul Magnette n'est pas encore assuré à cette heure, c'est plus un problème intérieur à la Belgique, euh, ou alors est-ce que euh, il y a encore des choses à préciser et vous le comprenez Oui, il y a des choses à préciser, notamment pour Paul Magnette. Euh, c'est la question de l'arbitrage, de l'instance d'arbitrage en cas de conflit, qui d'ailleurs n'est pas d'application immédiate. Donc il demande des clarifications sur ce point et il est possible qu'il y ait une déclaration qui donnerait une interprétation justement sur ce qu'il faut entendre par juridiction d'arbitrage. De la même façon, il a obtenu, par une lettre du président de la Commission européenne, un certain nombre de précisions sur les services publics, ou sur les normes sociales et environnementales. Euh, la discussion se poursuit au sein du Parlement Vallon, et euh, je pense qu'il est possible, mais ça, ça ne dépend que de ceux qui euh, ont maintenant cette responsabilité, de trouver un compromis qui serait acceptable par tous. Et le Canada, je dois le reconnaître, fait aussi tous les efforts nécessaires pour clarifier toutes les ambiguïtés qui pourraient demeurer. Manol qui s'agence de presse grecque. Oui. Monsieur le Président, vous avez raconté ce matin le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Si vous voulez, vous pouvez nous donner quelques informations sur la question de la dette grecque, en vue que les promesses ont été faites en 2012, et ça fait maintenant cinq ans. Merci. Oui, euh, j'ai eu un entretien euh, avec euh, Alexis Tsipras, qui ensuite euh, voyait la chancelière Merkel, pour que nous puissions avancer. Des engagements ont été pris par les uns, par les autres. Et nous devons faire qu'à la suite de la revue, la Grèce puisse avoir les fonds qui correspondent aux engagements. Donc nous ne sommes pas loin. Et moi, j'encourage je, pleinement les instances européennes, la Banque centrale européenne, la Commission européenne. Ensuite, il y a le Fonds monétaire international à mettre en œuvre ce que nous avons décidé. Et je soutiens donc... Que, la position de la Grèce, qui doit elle-même confirmer un certain nombre de réformes, notamment sur le marché du travail. Mais enfin, on ne va pas ici reprendre la discussion. Des engagements ont été pris, ils doivent être tenus. Et vous savez combien j'ai pesé pour que la Grèce puisse rester dans la zone euro, quels ont été les efforts faits par les Grecs. Et nous devons maintenant arriver le plus vite possible à la question aussi de la dette grecque, qui est l'étape suivante par rapport au soutien qui lui a déjà été apporté. Monsieur. Oui, monsieur le Président, Florence Autret pour la tribune. Une question sur la politique commerciale. Vous avez parlé des mesures anti-dumping. Depuis 2013, la réforme de ces mesures anti-dumping qui doit permettre précisément d'assurer une plus grande protection des entreprises qui, en sont, qui sont victimes de dumping est bloquée au Conseil à cause d'une division entre États membres qui tient à la fois des raisons un peu de principe idéologique entre libéraux et moins libéraux, disons, mais aussi à des questions d'intérêt puisque certains pays craignent de voir le prix de leurs importations augmenter du fait de ces taxes. Donc ma question était, est-ce que vous avez l'impression que euh, ce bloc, que le, la réunion euh, d'aujourd'hui euh, a permis euh, d'avancer là-dessus, euh, sur ce dossier, et de rapprocher les positions pour euh, aboutir à, à une solution euh, d'ici, je ne sais pas, la fin de l'année Vous avez raison, il y a des sensibilités différentes. Ce n'est pas le seul sujet hein, au sein du Conseil européen. Et euh, il y a ceux qui, euh, par principe font confiance au libre-échange. Le Royaume-Uni, par exemple. Mais je ne peux pas citer d'autres pays qui se reconnaissent davantage dans l'idée même d'ouvrir. Et puis il y en a d'autres qui font en sorte qu'il puisse y avoir la protection qui ne doit pas être excessive, mais qui doit être néanmoins affirmée et assumée lorsqu'il y a du dumping. Et ce que nous devons permettre à la Commission européenne, et c'est ce qui a été fait, c'est de, de lui donner, de lui offrir des instruments d'action, y compris à travers le relèvement des droits. Et c'est ce qui a été admis, le relèvement des droits lorsqu'il y a une atteinte très grave au principe d'équité, au principe de réciprocité. C'est très important. Vous savez que la Commission a pris des décisions sur l'acier pour protéger euh, par rapport euh, à des pratiques euh, véritablement déloyales pour protéger le marché européen. Et moi, je soutiens pleinement cette position. Allez, une dernière question. Valérie le Rouge, France 2, pour revenir sur le CETA, euh, est-ce que, fort des arguments que vous avez présentés, en sa faveur. Est-ce que vous vous entendez rencontrer à nouveau Paul Magnette Vous l'avez vu vendredi dernier, je crois. Est-ce que vous entendez faire pression, entre guillemets Et est-ce que d'autres chefs d'État, durant le Conseil, ont fait part de leurs craintes quand même par rapport à des parlements qui commencent aussi à dire « Nous, on ne va peut-être pas ratifier. Les Wallons ne sont peut-être pas si seuls que ça. » Moi, j'ai eu plusieurs fois Paul Magnette au téléphone depuis notre entretien. Je l'ai eu aussi avant notre entretien au téléphone. Et nous nous tenons euh, informés et moi, je fais en sorte qu'il puisse avoir toutes les clarifications qui lui permettent de prendre une position devant son Parlement. Là, il s'agit d'un Parlement euh, euh, qui n'est pas le Parlement national, mais ça, ça fait partie des lois constitutionnelles belges. Euh, les parlements nationaux sont forcément saisis et il y a des questions. C'est pour ça que c'est important que nous puissions donner des réponses, car il ne peut pas y avoir d'accord final si tous les parlements nationaux n'ont pas eux-mêmes permis de donner l'autorisation de signer cet accord. Ça sera fait. Merci à tous.